Je vous nous voulons pour procurer aux abois. Aux à vos cas, aux parce qu'il a pas de C'est trois témoins. j'ai compris j'ai vous avez ça. Première fois nous vous ça, témoins qui a déstabilisé mon Mais nous-mêmes, nous testons bien parce que nous ne battons pas tant à ça. Nous pas supposer que le sont une gestion sérieuse qui sont été envoyée au tribunal, mais il n'y a pas de temps à ça. Aussi bien, camarade Coco, camarade Philomène, camarade Isaac, ça a haut, haut, haut. Pour qu'il y ait la paix de pied, présente <mais mais> la belle Suspension <mais> d'audience, suspension d'audience. Il y a la paix de pied, il y a les avoirs. Il y envoyé à Féla, le 15 mars. Mais nous, quoi, tu bien? Le bon coffret, le bon vrai tacha, le pas vrai là. Alors, le 15 mars, vous nous tirez bien au Et si vous avez le guet, voyez-vous d'autres témoins comme ça. Parce que c'est un plaisir pour l'avocat d'être plaisir d'être témoin comme ça. travail à fait travail parce qu'il va dégager dégagé tout le monde là, vous quatre voix devant nous, et il fait côté de l'on passé, vous savez. Et Il perd pète pas, il perd pète chiméaille, il pète tout ça, et c'est ça qui a arrivé Et on nous peut qu'il a fait qu'à porter mon œuvre pour essayer sauver le soldat à côté de nous. Mais il et c'était la bataille pour affaire. Après les autres que la défense centrale là, ils ont a Bien bonsoir, merci aujourd'hui. Qui est venu, qui aussi... okay, l'a aussi dit, il de monnaie, il C'est ça qui a fait, il nous perdu. Il a risque. Il a perdu nous école. Il Nous l'école une école. Il ici Il a Nous une école. Il a perdu nous école. Il a perdu une école. Il nous perdu une école. Il a perdu une nous en métier avocat être la parole de nos clients mais surtout dans une situation qu'on est faut nous capable euh, euh, faire la parole à peuple monter il faut nous expliquer tribunal là qu'a peuple à, qu à pensé et en cas quoi quoi que si équipe là nous ni là ça vraiment voyons grand ou le bravo parce que tout ça Nous avons souri sans problème. Nous avons levé pour viser sans problème. Nous avons parlé de la sans problème. Si le tribunal compris une question qu'elle nous posons en témoin qui t'a dérangé sans problème, attention, hein, je vais suspendre l'audience. <rire> ça, là nous C'est que en Guadeloupe, les Guadeloupéens par paix encore. Oui. Oui. histoire pour faire envoyer dossier là. Donc, il peut piquer nous en toute chambre. Nous savons que Peppa nous va nous, nous manger. Nous savons que si nous n'avons pas de moyen rouler, il va nous, nous voici Et nous savons que l'homme va se cinéma à Nous, que peut comme ça que nous a foncés à la révolution à nous. Ah Alors, nous sommes c'est vrai que ces confrères-là On là, dions, panel de témoins », messieurs. À pas part « panel de témoins », c'est l'assassin, « panel de témoins », l'histoire. Parce que l'histoire a des peuples opprimés contre nous. Ils ont conclu souvent en disant « là ça », d'accord À nos tribunaux, « là ça ». C'est des témoins qui viennent dire l'histoire, et nous on qu'est-ce que les autres là Pardonnez-moi, mais les il est excellent aussi. Mais non, madame, là, vraiment, il fait plaisir. Il fait plaisir. C'était moi, mais c'est non. Il prend la parole. Oh, oh. qui m'a dit ça? Vous avez dit que moi, suis en train En France, il y a caméra tout partout, Toutes mes peut rentrer filmer. mais nous nous pas dit filmer. C'est en 4 minutes y a nous, Sans en 4 y a détruit, humilié, on Raconter. Et nous besoin de pour venir transcrire, écrire chaque parole. Parce que l nous qu avons fait une génération nous là. Et faut y fait une force. Tout ça nous dit en nous là. On a fait une force pour continuer la vie. Alors nous avons engagés en nous toute liberté en moins pour dire ça. D'accord En péquer l'homme, en carré, en laisse ça. Créole en nous, c'est en nous. Cette langue-là. Celle langue si la terre, qui même si vous faites 10 ans à l'université, vous, vous, vous pouvez les créole vous pouvez les vous pouvez vous parler vous pouvez vous parler vous pouvez vous parler vous pouvez vous en merde. Ah, et d'ailleurs, oui. vous comprenez ça tellement bien que le premier jour là, vous interprète la partie. Et à présent, vous vous interprète la qui vous aller prendre du diplôme de sociologue, madame. De sociologue et de... Oui, c'est de tout ce que vous voulez. Parce que c'est vrai, un hein. sociologue, on va nous aussi trucs. en ce moment. Ah ouais. Ah Ah Quand ne sais pas si je ne sais pas si je ne pas pas pas pas ça.